Alors salut à tous les moines de la folie, tout simplement aujourd'hui c'est un truc un peu spécial, c'est un placement de produit, voilà. on le dit dès le début, on est honnête. Okay. Et alors c'est la marque Gaston Luga, donc c'est une marque de sac, de vraiment de, de sac à dos. Donc ils font de très bons sacs à dos euh, pour voyager, pour la vie de tous les jours aussi. Et tout simplement, alors on va vous mettre un petit code de réduction. De 15% du coup Ça va être Niamam Moine. Niamam Moine. C'est sérieux Niamam Moine. voilà le code de réduction. Et on met bien sûr le lien du site juste là, pour que vous allez cliquer pour voir les articles en question. Donc Voilà. Très bonne marque et tout, vous allez voir, okay. allez checker. Et du coup, ce que nous on gagne, c'est juste deux sacs en fait. Donc bon. voilà, on tout tout va, simplement. Va, on va gagner 10 000 balles ou 5 000 On fait un bon placement, honnête et tout, donc voilà. C'est à tous, c'est ce que vous avez dit, Wanda Fori! de Manguru! Regardez, je suis riche là, 100 euros balles, 100 000 balles. Alors en gros, on va aller voir des gens, on va leur dire de deviner mon origine à moi. S'ils trouvent, on donne 100 euros. Et s'ils ratent, 3 squats. Voilà, tout simplement. comment, Andy? Andy, alors on va dire que je suis métissé, j'ai deux origines dans moi. D'accord. Voilà les, oui. ouais, les deux. Mais c'est pas très compliqué en vrai, mais bon, tu vas dire les deux pays en un coup. En un coup En un coup. Parce que, parce que 100 euros quoi. même, ça pour rien que 100 euros. C'est euh, une île ou c'est euh, en Afrique Ah, je dis rien. Ouais. J'ai deux pays en moi. Tu as trouvé les deux pays. Voilà. Donc tu as deux chances, tu dis vraiment les deux pays en un coup. Et sur tu réussis, les 100 euros là, pour toi, hein, 100 euros hein, 100 euros ouais. <rire> Je suis vraiment désolé, j'ai un gueule Et toi ouais, non, genre, dur. Vu mon style, ma gueule un peu, tout ça. Je sais pas si une dédicace à un poche, je dirais Cameroun. Non. Dixième chance, vas-y. Deux pays, hein, deux pays. Deux de... de pays. Simple, hein, franchement, vu mon visage, tout ça avec tout mon style, euh, tu peux je deviner. Je hein. oh, tout n'importe quoi. Oh, oh tout n'importe quoi pour voir. Hein. Alors, Aïs. Et. Et. Euh, je sais pas, gars. N'importe, allez on va aller marcher dans la, dans la France, France et, et Haïti. Non dommage. Deuxième chance. What deux, trois, c'est tout Voilà. Ok. Ah du coup c'est parti. Donc en gros j'ai deux pays en moi, je suis métissé. Okay. trouver les deux pays en un coup. Deux okay. chances, c'est parti. Okay. Tu viens euh, de Guadeloupe et du Gabon. Non. Ah, merde alors. Deuxième chance. 100 euros. Euh... Deux pays, hein Deux pays. Deux pays Ouais. Dis-moi les deux on a un coup, comme ça c'est mieux. Ok, français, et maroc Pas du tout. Deuxième chance. Euh. Ah Ouais. Euh. Guinée et Congo Non, Congo c'est ça on le dit souvent, vu mon style, mais bon, tu vois, tu dis. Euh. Camerounais et. Mauricien. Dommage, pas du tout. Dommage. Deuxième chance. Deuxième chance Ah, une deuxième, ah oui, quand même Deuxième c'est vous Ah, j'ai rien dit, hein. Ah, Allez, allez, un pays qui vous vient dans la tête là. c'est galère. C'est dur, t'as eu, hein. C'est facile. Chien, aucune idée. Aucune idée, vraiment, aucune idée. Deuxième chance Si j'en avais un juste, genre, tu seras ravi de me dire si j'en avais un juste ou pas là. Non, aucun juste, aucun juste, ouais. Ça va du tout. Vas-y, t'es malgache et. Italien. Pas du tout. Ça va être marrant, hein. Niawa, niawa, niawa, tu veux bien. Maya et, euh, et, et... et et je sais pas... et France Non, pas du tout, dommage <rire> euh, Français et Sénégal Pas du tout non. Ah, monsieur, c'est raté ah. monsieur sont euh, et 100 euros, c'est parti piège. Euh... et... Euh, et... Et Bah... Pas, euh, pas du tout oh, été... Alors, je suis béninois et japonais. Putain, béninois, j'ai un peu de béninois. C'est dur à quoi Bon, du coup, trois squats. Simple, hein, juste trois. Vas-y, ouais, tu fais tes ta... squats Simple, voilà, très simple voilà bon, en tout cas merci à vous merci beaucoup oh, oh, bon, c'était bon, bon, bon, bon. <rire> bien excellent merci beaucoup Parti, allez 1 2 3 très bien très bien bon, en tout cas merci à vous en tout cas français malien non alors je suis béninois et japonais un mélange je suis un peu spécial ouais c'est pour ça ouais 100 ah euros oui. du coup c'est parti 3 squats c'est parti 1 2, 3, nickel. Okay. Parti. Go 1. 2. 3. Nickel. <rire> nickel, merci à vous. Hein. Bonne journée. 1. <rire> ouais. oh, Allez. Et 2. <rire> et trois. Propre. Voilà. T'es quoi déjà répète Béninois et japonais. Mais franchement propre. Comme moi. C'est ça, Comme ça. <rire> es Parti. 1. 2 et j'ai les 100 après oh, non non bah non non retrouvez voici une bonne journée 1 2 3 très bien monsieur très bien bon, en tout cas merci à toi, merci à toi. non quand même pas 1 2 3 alors en tout cas merci d'avoir visionné la vidéo bande de nimangourou malheureusement personne n'a trouvé personne n'a deviné les 100 euros sont intacts ah c'est comment Mettez un petit pouce bleu team nimangourou de commentaires vous connaissez allez ciao